Tranquille ou quoi Ouais ouais tranquille. Ouais donc là ce soir je n'ai absolument pas vu le match mais je tiens à féliciter tous les Sénégalais. Je ne sais pas combien vous avez gagné mais en tout cas ce que vous avez fait c'est du grand travail. Phase de poule, un but et depuis que vous êtes arrivé en phase finale vous en êtes au moins à 9 à 10 buts. Je comprends pas comment votre sorcier fonctionne. En tout cas votre sorcier c'est un sorcier de qualité. Il a su mettre les choses là où il fallait. Nous les Maliens on n'a rien compris si on était tombé contre vous, vous allez nous laminer, nous montrer que dans la cuisine, vous êtes meilleur que nous. Le tchèbre, on ne met pas de banane dedans. Nous, on a compris. Voilà, donc grosse force à tous les Sénégalais, à tous les Waisamandei, à tous les Gordiguen, grosse force à tous les Sénégalais qui vont actuellement en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On ne va pas se mentir, c'est vous, vous méritiez, vous étiez trop fort sur le papier. Cette année, vous avez la possibilité de montrer à toute la terre entière que vous méritez une place dans le monde des grands de ce football. Donc, ne cédez pas à la pression. Ne cédez pas à tous ceux qui vont être jaloux et parler de vous en mal. Et oui, que ce soit les anciens, que ce soit les nouveaux, soyez forts et fiers de votre pays et surtout fiers de votre parcours. On vous a tous critiqués. Moi le premier tout le monde a critiqué le Sénégal. Ouais, mais vas-y, eux, ils ne vaut rien et tout, nanana. Regarde, ils ont mis qu'à seul but sur penalty. Regarde, mais maintenant, au top du top de l'Afrique. Qu'est-ce que tu vas leur dire Hein En tout cas, grosse force à vous. Grosse force au Burkina Faso qui n'a pas su euh, maîtriser euh, la cuisine des Sénégalais. On va pas se mentir, quand les Sénégalais ils se mettent en cuisine, c'est trop chaud, c'est trop, trop, trop chaud. Grosse force à tout le peuple sénégalais qui nous soutient en plus peuple malien dans ce que nous traversons on vous regarde, on n'oublie pas et en tout cas cette coupe d'Afrique elle a été absolument géniale magnifique, on a pu voir que là les terrains pour les phases finales, ils sont très très bien accueillants, c'est dommage que les terrains n'aient pas pu être traités avant pour que tout le monde puisse jouer sur ce terrain magnifique, en tout cas le Cameroun vous pouvez être fier là on attend la prochaine demi-finale, ça va être chaud, chaud Cameroun, Égypte vous vous rendez compte Là, on a eu le droit à un Sénégal, Burkina Faso, une guerre entre Africains de l'Ouest, et c'est le Sénégal qui est sorti vainqueur. Grosse force à vous les Sénégalais. J'ai pas vu le match. Faites-moi un débrief. Qui a marqué Qui est-ce qui vous a délivré Qui est-ce qui vous a ramené en finale Qui est-ce qui a fait Est-ce que c'est Sadio Mané Sadio Mané a encore frappé. Parce que là, là, on va pas se mentir que cette Coupe d'Afrique des Nations, elle a reposé sur Sadio Mané, sur Mossala, sur Vasso à sur sur Toko et Kambi. On va pas s'en mentir, les gars. On va pas se mentir. Et aussi le gardien égyptien là. Oh Ne t'inquiète pas qu'on t'a vu. On t'a vu faire du travail absolument exceptionnel. Grosse force à tout le peuple sénégalais qui atteint la finale en premier. On attend avec impatience le Cameroun face à l'Égypte. On est chaud, on est bouillant. Grosse force à toute l'Afrique.